Radio Prédication vous propose En toute causerie Une émission de Dominique Simonet avec Déborah Esther Lieber. Eh bien, bonjour Déborah Esther. Bonjour Dominique. Voilà, on a un son qui est un peu bon, j'espère qu'on pourra améliorer ça euh, éventuellement. Euh, tu m'as donné énormément de travail, dis donc. Oh là ah ben, c'est bien, tu vas pas t'ennuyer comme ça aujourd'hui. Ah ben là c'est clair, non, non. Qu'est-ce <rire> <rire> que je voulais dire, donc quel est le thème de cette semaine alors, on continue comme euh, on avait prévu la semaine dernière. Dans le cadre du grand thème euh, « Le dessin éternel de Dieu euh, », j'ai traité le sujet de l'enlèvement et de cette théorie de l'enlèvement qui, qui est une, une théorie euh, basée sur quelques versets bibliques, mais qui n'est pas en fait euh, cohérente, avec le reste de la Bible, donc que je considère comme étant une, une véritable hérésie, puisqu'on fait dire à la Bible finalement ce qu'elle ne dit pas. Et on avait vu un certain nombre euh, de points la semaine dernière, dont le dernier vendredi c'était des trompettes avec le, le jubilé, mm -hmm. si tu te souviens bien. Tout à fait, avec le fameux son du chauffard d'ailleurs. Exactement, mais tu pourrais nous le refaire passer, ça, ça libérerait peut-être notre canal euh, radiophonique. Ah ben on ne sait jamais, oui, le mais... chauffard dans, dans Skype, des fois ça réveille, hein. de façon, ça réveille. De toute façon, ça réveille, de toute façon, ça c'est clair. <rire> Allons-y. Il du tout. On a quelque peu changé le son du chauffard, donc mm -hmm. c'est ça le direct. On, va, on essaiera de le retrouver, euh, mais bon, je ne vais pas passer trop là-dessus. Attends, j'essaie de, de l'avoir rapidement. Euh, mm -hmm. Et donc, moi, de, de mon côté, je vais avoir, voilà, le son du chauffard. Euh, mais, regardez quand même. J'ai euh, une gueule chauffard, ça devrait être ça. Voilà. On va vérifier si c'est bon. Donc. Euh, voilà. Voilà, on a retrouvé le son du chauffard donc. Voilà, ce fameux son de la trompette qui doit normalement.. Euh d'après cette théorie de l'enlèvement, sonner l'enlèvement. Alors, on avait vu ce que représentaient les, les sons des trompettes, et il nous restait deux points qu'on va étudier cette semaine. C'est euh, la question du jour, du jour, entre guillemets, de l'enlèvement, c'est-à-dire le jour de l'éternel, le jour dont il est parlé dans la Bible à de nombreuses reprises. Et puis, la deuxième, le deuxième point que l'on verra aussi dans la semaine, euh, c'est qui sera pris et qui sera laissé, et ça c'est important pour toi et moi pour savoir si on est pris ou si on est laissé, Et, et oui. si on est laissé et si on est pris. Voilà. Oui. D'ailleurs on en était euh, notamment là euh, la semaine dernière parce que c'est quand même important de savoir quand même qui va l'être. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui on va voir euh, le jour et la nuit et on s'aperçoit que Dieu est un dieu qui sépare le jour de la nuit. Alors on a ça dans Genèse 1 verset 3 à 5. Donc je vais le lire donc Genèse 1 verset 3, 3 à 5 j'utilise là la, la Bible Darby. Donc personnellement, je préfère la Bible de Martin, mais euh, pour être sûr d'être en accord au niveau du texte et de la, tra et de la traduction euh, on va utiliser donc la même Bible. Mais euh, tu peux utiliser aussi la Bible de Martin parce qu'elles sont toutes les deux euh, très cohérentes. Hein. Si tu préfères la Bible de Martin, tu peux très bien l'apprendre. Alors attends, je me mets sur la Bible de Martin. Comme je, remercie, je remercie au passage, d'ailleurs, il faut le dire, enseigne-moi.com, puisqu'ils ont une Bible parfaitement bien faite, ils ont cinq, euh, cinq versions, dont une en anglais. Euh, à disposition et c'est très, très facile à accéder. Donc je remercie enseignement.com, euh, il fallait le dire. Donc alors, on va utiliser la Bible de Martin qui serait assez progéant. Alors, euh, Genève 1, verset 3 à 5. « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. » Et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le premier jour. Voilà, donc on voit que la première chose que Dieu euh, fait, c'est de créer cette lumière, cette lumière qui est une lumière euh, d'ordre spirituel, puisqu'on verra la lumière naturelle, euh, plus tard, lorsque Dieu va créer, le. va, va installer dans le ciel les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, qui vont donner la lumière naturelle. Mais on voit ici, au, au tout début de la Genèse, que Dieu crée la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière est, et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il va séparer la lumière des ténèbres. Et en fait, on se rend compte qu'au fond, la lumière et les ténèbres étaient mélangées et il va les séparer. Il fait nettement une différence. D'un côté, la lumière devient beaucoup plus brillante, qui est séparée des ténèbres, tandis que les ténèbres euh, retournent à une, une, un total, une totale noirceur. Et Dieu les identifie très bien. Et dans la création, ainsi il en est dans la création naturelle comme il en est dans la création spirituelle. Et dans la nouvelle création, il y a la même chose, cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Alors maintenant, on regarde Hébreu euh, 10, et peut-être avant que tu le lises, je vais simplement dire une chose, c'est que si on veut avoir vraiment la pensée de Dieu dans la vie, euh, nous sommes dans l'obligation de le temps passer de l'ancienne Alliance à l'Alliance renouvelée, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Pourquoi Parce que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance est en fait euh, l'image de ce qui est dans le Nouveau. Il est dit dans le Nouveau Testament que tout ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire aux anciens c'est-à-dire au peuple d'Israël, au peuple terrestre d'Israël. Tout ce qui leur est arrivé, leur est arrivé à titre d'enseignement pour nous. C'est-à-dire que nous allons voir dans le naturel de l'histoire d'Israël, nous allons voir la correspondance spirituelle de l'histoire de l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est-à-dire l'épouse, c'est-à-dire le corps de Christ. Je ne prends jamais l'Église dans un sens euh, limité ou historique. Hein. C'est l'Église dans dans le sens complet de, de corps de Christ et dimension spirituelle. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés d'aller à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, constamment, constamment faire ce qui va et vient, pour avoir ce, cette compréhension des choses spirituelles. Sinon, on va on va tirer des choses spirituelles dans le naturel et on va les déformer, et on va faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Parce que le Nouveau Testament euh, va, euh, va nous expliquer tout ce que l'Israël de Dieu, c'est-à-dire l'Église, corps de Christ, l'Israël de Dieu étant le peuple céleste euh, de Dieu, qui est comparable à l'Israël terrestre. Et ce qui arrive à l'Israël terrestre, c'est en quelque sorte pour nous enseigner euh, par rapport à l'Israël céleste. Il ne faut jamais perdre de vue ça, qui permet de, de faire des correspondances qui sont cohérentes. Mmh. Sinon, on, on manquera de cohérence, on ne fera pas dire des choses qui ne sont pas, mais si on garde toujours dans cette, euh, cette optique de, de voir la Bible comme un tout, et la Bible qui s'explique elle-même, eh bien, on n'arrivera pas à des incohérences, on n'arrivera pas à des contradictions. Sinon, on va arriver à des contradictions. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder ce principe de, de compréhension. Alors, nous passons donc dans Hébreu 10, les versets 24 et 25, on voit le jour approcher. Voilà, donc verset 24, et prenons garde l'un à l'autre afin de nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres, ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de le faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alors je vais juste le reprendre dans la derby qui est un ouais. peu plus proche du grec là, ouais. Euh, ouais. le verset... 25, « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. » Tu vois, euh, c'est un autre sens que le mot « assembler ». Et en fait, c'est beaucoup plus proche de la pensée grecque, c'est-à-dire le rassemblement des gens qui sont comme nous, les nous-mêmes, c'est-à-dire les gens qui ont la même foi que nous. Alors, bien sûr, on se retrouve en assemblée, donc on a traduit par le mot « assemblée ». Mais en fait, euh, ça peut être des personnes euh, totalement différentes, appartenant à des églises totalement différentes, mais qui se retrouvent dans la même vie de l'esprit, et qui, euh, ben, c'est ce qui est écrit dans le Malachi, ils ont parlé l'un à l'autre, et le l'Éternel a entendu. On se rend bien compte que quand on est croyant, un véritable croyant, qu'on rencontre d'autres personnes qui sont de véritables croyantes, euh, quelle que soit l'étiquette de ces personnes, on n'a aucune importance. Euh, ce qui nous rassemble, c'est cette vie de Jésus-Christ qui est en moi, qui est en toi, qui est en lui. C'est-à-dire d'autres nous-mêmes. Voilà, le verset, c'était ça. Alors, mais quel jour on a vu que d'autant plus que le vous voyez le jour approcher. Alors la question qu'on a se posée, quel jour Parce que quand cela a été écrit, quand euh, le, le livre hébreu a été écrit, c'est à peu près 30 ans après la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur. Alors, on se rendait compte qu'ils étaient, ils étaient encouragés à, à se retrouver parce qu'ils voyaient le jour approcher, et ça devait être terriblement important dans la rousie de, de se retrouver, de s'exhorter les uns les autres, parce que le jour était en train d'approcher. Mais quel jour Alors, on a une, une, une explication dans Ephésiens 6. Euh, c'est l'apôtre Paul qui va parler du mauvais jour. Je fais une parenthèse le temps que tu cherches. Non, non, ça y est, je laisse les yeux. Oh, mais, euh... Hébreux. Arrêtez-moi ah, bon. pas comme c'est si Hébreu sous-entend quelque chose qui va se passer le mauvais jour. Ça va être la destruction du temple. Ça va être les temps terribles qui se sont passés à Jérusalem pour la destruction du temple par Titus, par, par les Romains, et où se sont, à, à, comment dire, se, sont, se sont appliquées en fait des prophéties qui ont été données par Moïse dans le Deutéronome, se sont appliquées à cette période-là. Euh, la, la, la, la prophétie la plus terrible, c'est où il est dit que les femmes mangeront leurs enfants. Le temps de détresse sera tellement grand que les femmes mangeront les, leurs enfants. Et c'est ce qui s'est passé au moment du siège de Jérusalem. Il y a une application prophétique. Il faut savoir que la prophétie euh, n'a pas seulement une seule application, elle en a multiples. mais voilà une application historique euh, de, de ce jour mauvais, qui est le, la destruction du temple de Jérusalem en 70, mais qui est aussi reprise par l'apôtre Paul. Et tu as le chapitre, je t'écoute alors. Donc c'est euh, 6, verset 13. Mm -hmm. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout surmonté, demeurez ferme. » Voilà. « Résister aux mauvais jours » et se tenir ferme. Et euh, il était recommandé donc de prendre euh, l'armure complète de Dieu. Au passage, c'est l'armure de Dieu, c'est pas la mienne, c'est la sienne. C'est vraiment un, un génitif, c'est un compliment de nom. Il nous est demandé de prendre, de se revêtir de cette armure qui est celle de Dieu. Et il y a sept armes différentes, vous vous souvenez bien, euh, je vais les énumérer très vite, euh, les, la ceinture, euh, la crasse, les chaussures, euh, le bouclier, euh, le casque, les pieds et la lance qui est sous-entendue mais qui n'est pas nommée comme lance mais qui sont les prières parce que le soldat, euh, Paul, prend cette image du soldat romain, et le soldat romain a bien sûr une lance, on voit que c'est avec une lance que le côté du Seigneur va être percé. Donc voilà les armes, ce sont la panoplie complète du Dieu que nous sommes appelés à revêtir pour être capable de rester au du jour et après pour surmonter les enfermes. Donc on voit bien que le croyant est donc appelé à se tenir debout, à confronter l'ennemi, revêtu de l'armure de Dieu. Oui, effectivement, les... tout ça, on retrouve d'ailleurs dans les autres versets, versets 14 à... à 16, non, même 17. Donc je vais les lire rapidement. Soyez donc fermes, à... ayant vos reins sains de la vérité. Et étant revêtu de la cuirasse de la justice, et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, prenant surtout sur le bouclier de la foi par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ensuite, donc priant en votre esprit par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Voilà, tu vois, ça c'est la lance. Elle n'est pas, elle est pas nommée comme la lance, oui. mais c'est la lance. Pourquoi Parce que dans euh, et là encore, je vais, je vais illustrer euh, la panoplie de, du soldat romain. Le, le romain, il était, le soldat romain était éduqué et formé pour tuer. C'est-à-dire que lorsqu'il utilisait sa lance, il était assuré de tuer. Un soldat romain ne pouvait pas avoir une hésitation, ne pouvait pas être incapable de lancer une lance. C'était la, la principale qualité du soldat romain. Il lançait sa lance et il atteignait son but. Nos prières on ce même effet. Les les prières, les supplications, prières, toutes sortes de prières, prions par l'Esprit, c'est notre lance, c'est-à-dire que nous avons, par le biais finalement simplement de la parole, mais de la parole prononcée dans l'Esprit, nous allons détruire ces œuvres, euh, du diable. Nous allons atteindre le but immanquablement comme la lance du Romain atteignait le but immanquablement et, et, et tuer l'ennemi avant qu'il puisse s'approcher. Mmh. Alors, on va mettre ça en parallèle avec, euh, si tu voulais, relire le, enfin, lire plutôt, euh, le chapitre, dans le chapitre 13 d'Ézichel où nous voyons cette euh, exhortation à se tenir debout dans le mauvais jour, et pas à, pas à fuir. On doit faire face, on doit confronter, on doit être stable, on doit être ferme. Alors, euh, les versets 1 à 3, la parole de l'Éternel me fut encore adressée en disant « Fils hommes prophétise contre les prophètes d'Israël qui se mêlent de prophétiser » et dit à ces prophètes qui prophétisent de leur propre mouvement, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, qui n'ont point eu de vision. Mmh. » tu, tu as lu le 1, le 2, le 3, c'est ça Oui. D'accord, un petit peu différent, Alors je vais jeter un coup d'œil. Ben attends, je peux aller... Euh, oui à Martin à la Dardie, Alors en fait, le un, fait, donc 1 sur, sur la garbie, c'est donc Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, fils d'hommes prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent après leur propre cœur écoutez la parole de l'Éternel. Voilà. Ainsi, alors dit alors Seigneur, tu vois, oui pardon, vas-y. Tu vois, tu vois que dans le verset 1 la part de éternelle vint à moi. Tu vois donc tu tu le Ézéchiel qui est un prophète, euh, reçoit cette parole du Seigneur, parce que lorsque nous marchons avec le Seigneur, sa parole nous atteint. Lorsque notre cœur est, est, est pur, sanctifié et fin de la vérité de Dieu, la parole du Seigneur vi vient vers nous, vient nous parler. Et C'est vraiment la parole parlée au cœur. Et euh, les, les hommes dont les cœurs, les intelligences ne sont pas ne sont pas, euh, comment dire, à la bonne place, hein, c'est-à-dire marchant avec eux, n'ont aucune envie d'entendre cette parole. Et même ils sont effrayés d'entendre la parole de Dieu. Et là on peut, on fait, on, je peux faire référence à ce que je disais, je sais plus, hier ou avant parce peut-être que j'en parlais, de, du moment où le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, va entendre, va recevoir les dix paroles de la voix de Dieu, au son de la trompette, au son du chauffard, du chauffard de Dieu, et ils ont et tellement peur d'entendre cette voix de Dieu, qu'on avait vu que la trompette, le chauffard, était comme la voix de Dieu. On l'avait vu en référence par exemple à Jean, qui entend comme une voix, comme un son de trompette, il se retourne et il voit le, le Seigneur Jésus lui parler. Donc, le chauffard, c'est la de Dieu. Et le peuple d'Israël, c'est « Non, non, Moïse, qu'on n'entende pas cette voix, on va mourir. pas écoute ça. » Donc, on voit bien qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont d'accord et qui ont ce désir, cette faim, cette soif d'entendre la parole de Dieu, à la Bible, la parole de Dieu. Et puis, il y a ceux... Euh, à qui ça fait trop peur, parce que simplement leur cœur n'est pas, pas clair, n'est pas justifié devant Dieu. Alors ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Et Ézéchiel donc, fait partie de ces, de, ce, de, de ces prophètes qui reçoivent la parole de Dieu. Mais en Israël, il y avait d'autres prophètes, et il a lu au verset donc, 2, hein, prophétisent contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent qui disent à ceux qui prophétisent d'après leur propre cœur, Écoutez la parole du Seigneur. Ça, c'est Ézéchiel qu qui le dit. Écoutez donc la parole du Seigneur. Et tu peux lire le verset 3? Non, parce que je suis plus de sûr. Ah, t'es plus sûr, Alors je vais le lire. Ah, Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et n'ont rien vu. Israël, tous prophètes, ont été comme des renards dans les lieux déserts. Tu vois bien que les prophètes insensés, lui refuse d'entendre Dieu, refuse d'écouter Dieu, mais il écoute son propre esprit. Le prophète de l'Éternel accepte d'écouter Dieu et va entendre Dieu au travers, bien sûr, de son esprit. Mais il va être conduit par le Trésor. Et là on rejoint ce que la semaine dernière on partageait, non, la semaine d'avance sur l'âme et l'esprit, comment euh, l'homme déchu euh, dont l'esprit le, est, est mort dans sa relation à Dieu ne peut pas attendre donc l'esprit de Dieu lui parler et au travers de son âme, tandis que l'homme euh, qui est devenu spirituel par la nouvelle naissance a son esprit euh, a reçu ce nouvel esprit qui est branché avec l'esprit du Seigneur, et donc il peut entendre la voix de Dieu et être conduit par l'esprit. On est toujours dans cette dualité en quelque sorte. Soit tu marches par ton esprit, parce que tu es né de nouveau, tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu, mais bruit entendre ma voix et elle me suivent. Donc tu entends la voix de Dieu dans ton esprit, tu es quelqu'un d'obéissant, donc... Obéis, et te laisse conduire par le Saint-Esprit, ou bien tu n'as pas la vie de Dieu, tu n'as pas reçu ce bel esprit, et tu es, tu es absolument incapable d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc tu vas prophétiser, comme faisaient les prophètes d'Israël, les mauvais prophètes, tu vas prophétiser par ton propre esprit qui est mort à Dieu. Donc tu ne peux pas transmettre la parole de Dieu. Et je crois que c'est tellement tellement Concret pour, pour notre, notre vie de, de tous les jours, pour euh, c'est de savoir reconnaître euh, parmi tous ceux que nous croyons la source de leur esprit. Parce que si la source, elle est du Saint-Esprit, on va avoir une communion, on va avoir une compréhension. Mais si la source, à laquelle s'abreuve n'est pas le Saint-Esprit, là il y a une, une espèce de fossé, il y a une rupture, on ne se comprend pas et on ne peut pas se comprendre. Et on ne peut pas se comprendre. Donc je crois que c'est important de, de discerner cette chose-là, ce qui fait notre identité, ce qui fait notre communion, c'est parce que nous sommes dans le même esprit, nous nous abreuvons notre source de vie, c'est le Seigneur. Okay. On va lire euh, un Thessaloniciens chapitre 4 euh, à partir du verset 13. Donc pour ceux qui ont leur Bible, euh. pouvez vous pouvez suivre sur votre propre Bible, pourquoi pas. Euh, euh, oui. oui, on y -ce va ce donc. Fait, il me semble qu'il manque un petit bout. Non Verset 1. Après, oui, on verra le chapitre 5 juste derrière. Donc, euh, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Ça va mm -hmm. aller On y va. « Donc, or, mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment, afin que vous ne soyez point attristés, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Mm -hmm. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous... Qui vivront et resteront à la venue du Seigneur ne préviendront point ceux qui dorment car le Seigneur lui-même avec un cri d'exhortation et une voix d'archange et avec la trompette de dieu descend du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement puis nous vivrons et qui resteront pardon puis nous qui vivrons et qui resterons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous, l'un l'autre, par ces paroles. Mm -hmm. Donc là, c'était le chapitre 4. Le chapitre 4, là. oui. On va passer au chapitre On... 5. Euh, Peut-être avant que je passe au chapitre 5, je oui. vais euh, euh, reformuler quelque chose, donc, dans ce qu'on vient de voir juste avant. Euh, il faut en retirer une, une chose, c'est que nous avons l'ordre de nous tenir dans la bataille, que ce soit dans euh, l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Ézéchiel ou que ce soit dans Éphésiens. Nous voyons que le mauvais jour, le jour du Seigneur, il est dit de se tenir debout face à l'événement qui est en train d'arriver. Hein? Et euh, c'est justement ce qui est souvent dit et enseigné dans cette théorie de l'enlèvement, c'est que Dieu va nous garder de, de ce mauvais jour. C'est que Dieu nous, va nous faire échapper à ce mauvais jour. Or, ça c'est un principe qui est non biblique. Dieu nous demande toujours de faire face. Dieu nous demande de confronter le péché. Il est dit « Je ne manquera pas de reprendre ton frère quand il pêche ». Nous n'avons pas à fuir devant certaines situations, nous nous avons à faire face. Et euh, toute la Bible, tout l'enseignement de la Bible, c'est ça. C'est faire face à la situation sans c'est dieu qui la gère. Bien sûr qu'il nous est demandé de fuir devant les convoitises, etc. Ça c'est autre chose. Mais lorsque est le, il est parlé de la, de la colère de Dieu ou du jugement de Dieu, il ne nous est jamais demandé de fuir cette colère ou ce jugement. Il nous est demandé d'y faire face. Lorsque la sanction tombe parce que nous avons péché, le Seigneur nous demande de faire face à cette, à, à cette sanction, en quelque sorte, en sachant une chose, c'est que sa grâce va nous accompagner. On a l'exemple, par exemple, de David, qui est très clair, où il reconnaît son adultère avec Bathsheba et le meurtre de, du mari de Bathsheba. Et quand on reconnaît son péché, il dit « j'ai péché devant l'Éternel », le, le prophète qui est venu en fait lui parler de la part de Dieu lui dit Oui bah écoute Dieu a fait passer ton péché, tu t'es repenti, tu oui. as fait ton péché, mais l'épée ne se joignera pas de ta maison. Et quand David a donné au quadruple, selon le jugement qu'il avait qu'il avait donné sur euh, sur l'histoire de la brebis, de la petite brebis et de l'homme pauvre, euh, qui, qui parlait en fait de sa situation que Nathan venait de lui raconter, il avait donné un jugement, et ce jugement s'applique à la vie de David, David c'est-à-dire qu'il va rendre au quadruple. Il a fait tuer un homme et il va, il va avoir quatre de ses fils qui vont mourir. Et là, la grâce de Dieu va être là. Et c'est ce pourquoi qu'il faut toujours garder ça dans nos vies. Euh, on subit souvent les conséquences de nos actes passés, mais la grâce de Dieu va toujours être là. Si le jugement de Dieu s'applique, la grâce de Dieu va être là pour nous donner de traverser ces épreuves euh, qui sont simplement justice par rapport à, à, à ce que nous avons semé. C'est important de se souvenir que le Seigneur ne nous laisse jamais sans solution, sans son force, lorsque nous passons par par son châtiment, euh, qui est un châtiment éducatif, hein, l'objectif, c'est ça. Mm -hmm. Nous allons lire donc un Thessalon... pour la... du mal. Thessaloniciens 5, à partir oui. du verset 1 jusqu'au verset 11. Oui. Mm -hmm. Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. C'est dans sa pensée, hein, je le précise quand même. Car quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais comme vous mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse, de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car mm Dieu -hmm. ne nous a point destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Mm -hmm. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous tous l'un l'autre comme aussi vous le faites. Merci, mm -hmm. Dominique. C'est vrai voilà. je français, donc c'est vrai que c'est toujours facile.